Réseau d'information, Sofia TV 83, nous mettons la caillou à toute nouvelle. et si vous êtes pressé, font-y chita. Attendez, information pral développé, la sous Chanel Paola. Plus de 20 policiers haïtiens déjà quittés pays et nexa ou la guetiyo, nan dossier causé Biden, qui a fait l'appli, et les boutons pour côté n'a pas la Quatre mounes pupitis mourir dans une fusillade qui fait dans une zone dans Faujac, et ils ont fait connaître ces quatre mounes qui sortirent dans une seule famille, et c'est équipe gang, fidèle homme qui a frappé fort en haut, et qui passait ratiboiser mounes à en bas-balle. La police a continué déployer de dans cause tornade opération numéro 1 il mis la patte sous trois moun yo dit ki malfetté assassin volé à faire moun yo tabariyo comme quoi yo, yo volé yon camion blé ak un pilote marchandise mais vous croyez est la moun sa yo dans DCPJ yo pral répondre question la justice pou capable connaître qui sort qui conserver ak et puis al payer pour selon ça yo fait dans population mesdames nous genawe, et messieurs nous parler toujours dans saki qui gien insécurité la Timonite nous pas pouvons pas parler de ça, son cap est dit, elle a vraiment vu une plus grave. Et, penser, et puis, Géraldo, na <acceptable> ça ne fait pas penser, c'est lui qui a pris. Et présumé assassin qui a arrêté en République dominicaine. C'est ça. Il a rapporté dans la nouvelle yu, et il a fait connaître Monsieur Sourout pour rentrer en Haïti. Restez là. Pourquoi aller en pile point à clôture dans journal là En pile information pour le développer pour jeune jour. Nous sommes sur Féatif 83, réseau information Et m'ap content pour me présenter tout point ça yo, la nouvelle là pour jeune jour. 24 février. 2023 ou sous Sophia TV 83 Gorezo réseau information quatre monde pour petit moury en dans zone Fojack jeudi hier après hier soir pour le primaté vers de Dion il était environ 5h après-midi dans une localité qui relait Nicolo OK qu'il est Nicolo, selon, monde qui a vivre dans un an, c'est monde qui habillait un coup policier qui t'a sorti dans la base vite, l'homme innocent, qui posait action malhonnête, ça. Nadal et Peterson, ces deux frères qui sont victimes dans attaque. Je vais prendre le pour nous. Quatre morts en Babal, dans la zone Fourjac, jeudi et après-midi, 23 février. C'était environ 5 heures après-midi. Les Yogoupnèg, selon ça, habitants dans la zone est débarqués avec uniforme policier sur eux, dans la localité sacrée lé nicolo et Negio qui envahit Munio, qui mettait qui mettait bal sur Munio, qui a causé quatre morts de moins rien dans ce monde ça. Et on doit être sur toute longueur, sur équipe, vite l'homme l'emmenant. dit qui a des actions malencontreuses. Et dans l'attaque qui fait l'an, Gayan et Nadal à Peterson, ces deux frères, Nick qui victime dans l'attaque qui est perdu la vie. Prendre que la police nationale d'Haïti a arrêté trois présumés Andy et bandits là, dans le cadre la patrouille qui t'a fait une mot l'OS2, dans le niveau route Kokireli, ou neuf l'an, comme une cité soleil. La police a arrêté trois présumés Andy et Bandi, qui suspecte qui a un groupe gang, qui a opéré dans le cadre d'un la question voile machin 10 monde association malfecte comment il est nous joindre c'est Jean-Baptiste Fanny qui c'est en forme Jean-Baptiste Fanny qui c'est en forme qui fête dans date qui était 8 août 1982 dans 10 cities commune Jérémy département Charles Marcelin Monsieur qui fait 8 décembre 1965 encore Jérémy département Grades payant nous joignons tout lundi Erlo alias Thipoint to uh, Monsieur qui fait 1er juin 1976, toujours Jérémy, département de la SAPI d'Haïti, la police qui est jouée dans un camion qui remplit blé, qui détourné dans, dans minoterie d'après Esaudi, dans le moment que la police il même a posé la patte sur dit, il y a sur, volé un gros camion qui qui gagne, blé la donne. Et c'est dans le moment ça que la police a posé la patte sur trois, on dit présumément ça a, la donne qui gagne en forme, j'aime dit qui est les je baptiste Fanny, qui est même fait 8 août. 1982, dans Dichiti, commune, commune Jérémie, débattre en Charles Maslin, l'ifet 8 décembre 1965, Jérémie toujours. Lundi Erlo, alias Tipouet, l'ifet 1er juin 1976, encore. Ville Jérémie, département Grades, pays et d'Haïti, la police nationale d'Haïti qui encore détermine j'en de jeudi là pour le maré ak, pour euh, vraiment, parce que la patte à tout faire ça qui a beaucoup de problèmes qui empêchent mouni de fonctionner, d'apprendre tout la police nationale d'Haïti euh, dans l'autre euh, ville, dans, dans l'autre côté de la pays poser la patte à ce l'autre individu. La police dans nos pays a, a fait qu'on est là, à ont poser la patte mercredi qui était 22 février, hein, sont certains de Exil Schneider, alias Vilacho, et même ils a présenté M. Comme un présumé bandit qui eu arrêté dans zone 7 km, précisément dans Ruelle Saint-Georges, ils a arrêté Exil Schneider. Mais la police nationale d'Haïti, il faut qu'on est, M. Son bandit, nos trois sont criminels, nos que Exil Schneider lui-même lié, Monsieur qui est dans diverses questions viols qui fait sous un pile jeune fille dans un département précisément dans la zone Saint-Philomène, Ruelle Saint-Georges. La police qui tape chercher Monsieur Tocouche Fou, Rive, poser la patte sur un individu ça et M. Sénat qui participait dans le métier dans plusieurs dizaines de tailles dans presque même localité. Pendant le même mercredi la police a fait qu'on est dans le cas Haïtien pour arrêter un certain de Jean-François. Pour qu'ils soient escortés, mauvaises affaires encore. Ça qui dit de côté, force leur dieu dans le département Nord-Pédaiti, d'après ça qui dit. Monsieur, c'est une l'État. Une après assassin qui a tué six policiers. dans, la dans mandat, a commis un dans le département La Tiboñita après appelé dans date qui était mercredi 25 janvier 2023. Selon ça qui dit là, la police a arrêté Monsieur. La police a clamer la case voisin arrêté Monsieur. La date qui était 20 janvier est passé en l'an selon sa journal dominicain de Dominica n'a fait qu'on est là. Bien dit, dit ça qui est à gagner non le cité là qui t'a participé. L'assassinat anti-épolicière en lien court les jeunes arrestations sous l'ordre autorité dominicaine La police a alarmée c'est au même qui t'a posé la patte sur Geraldo Brutus dans zone qui les zones de duverge dans une province indépendia, c'est dans une zone ça a posé la part de ce monsieur Géraldo Boutuis a fait partie groupe armée fragile danger ça qui les base de la grand grief que et là a dirigé et qui était éteint la vie six policiers selon ça qui dit dans communiquer ça qui est publié par autorité dominicaine L'autorité autorité dominicaine fait, fait qu'on est là mais les nécessaires là déjà prend toute disposition pour transférer Géraldo Boutuis sans l'autorité autorité haïtienne yo pour qu'a répondre des sur l'autorité judiciaire, qu'autorité policière, pour le dire ça qu'on est, hein? puisque dans le cité là dans la mort, six policiers dans département de la Tibonite, comme il y en cours, que la police a cherché jeudi-en-là tout pour n'est qui sont gamé au non question cela nous prenons en commune Lester 24 heures après un policier été abandonné le commissariat Lester dans le département de la Tibonite à cause à cause de la présence bandi arméaux police a affirmé l'unité voyez unité spécialisée elle souligné que les situation sous contrôle plusieurs agents, unités départementales métiers Lord Hudmour actuellement nos commissariats dans le département capable assurer sécurité Nouveau directeur départemental, départemental, commissaire Gotson Jeune, à tout prix au contrôle commissariat et l'Estherland, à déployé dans commissariat l'Estherland, à l'idée pour sécuriser la population civile qui était sans espoir mercredi. À cause si ces policiers qui étaient affectés dans commissariat ça, qui étaient commissariat ça, on a même plusieurs individus qui étaient gros armes lourdes mais qui étaient identifiés comme membres d'un gang, cocoricos ça, qui a popé au niveau bâtiment, l'anticiper, panique dans commune l'Ester, et tiré en pile la cartouche en direction commissariat face à la démonstration forcio, population t'épaniquer, policiers qui étaient affectés dans commissariat l'Ester, l'ont été abandonné sous base, il y a pas de jeune Lorsque nous avons des renforts, il faut que nous soulignions que deux véhicules blendent des PNH qui trouvent depuis mardi 2 février 2023 dans le département de la Tibonite dans cadre la lutte contre le banditisme. Nous avons toujours été sous question de sécurité en réaction bien rapide de l'organisation sociopolitique Vivaïti, porte-parole de l'équité. Nous avons dit que nous avons dénoncé l'autorité haïtienne qui n'a pas jamais questionné la personnalité de l'examen. Nous avons dénoncé que nous avons financé ça qui, d'après lui montré montrait que l'État est en pays. Nous avons dit dénoncé. En même temps, tout international il dit qu'il n'y pas de volonté pour résoudre un problème de sécurité hein, malgré au constater que la police avec l'État payant et puissant en un côté on Timothée Namiko José, il qui de pas d'amour. Les amis qui ont parlé, ils ont dit, mais qui est-ce qui va aux armes Ils va monter en avion, comme si, par un commissaire gouvernement, par un ministre justice parce que personne a qui des question avec le seulement il y a quitté la société a payer les conséquences. Moun ba a qui est victime de moun qui bat Et puis, a tout le monde a gardé le danger, c'est comme si le pays a pour contre l'île, pas de l'État pas gagner, tout le monde a fait ça. Mais là, on a pas de ce qu'on avec la communauté internationale. Ils prennent un avec là aussi. Nous, il un volume de qui a il y a volume, volume matériel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 non, mais le Canada, près de 18 blindés, ils ont fait 2 crasés, 3 crasés, ils ont voté 2, ils 3. Je veux dire, est-ce que les gens veulent résoudre le résoud? problème de sécurité de la Est-ce que tout, ils ont tiré ou la donne Nous ne connaissons pas parce que nous regardons, nou toute zone côté, c'est zone littorale, ça veut dire zone côté l'Amérique, parce que soit depuis la zone Matisse, Mariani, ou le bout de Canaran, c'est les azam qui occupent l'espace ça. Mais est-ce que les gens là, L'international, gon intérêt là-dedans, nous pas qu'on est. Mais questions question à poser, pour une dix par rapport à ça qui est là, tout le monde va qu'à courir du pays. Tout le monde, tout va qu'à mourir. Tout le monde va obligé victime. Mathieu, nous vîmes demander, si on s'est minutes nous tout le monde, c'est pour prouver là, la, la police, ça qui là, faible. Et ben, dis nous, ouais, quand c'était si volume, ça, vous avez, quand c'était d'une balle, yo avez exposé à mettre Ça montre effectivement, l'État, ça, la police qui est là, elle est impuissante par rapport avec vous-même. Mais nous, on un message pour la direction générale de la police en tout, qui si précisez nous félicitons le travail à faire. Le peuple a besoin plus. Le pays a besoin plus. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire non. Jusqu'à présent, dans pile otage, nous passons avec libéré. Libé-Libé. Jusqu'à présent, n'importe quel présent là, son tiviro, nous ne sommes capables de faire, nous ne pas arrivés trop loin. Ça veut dire qu'il y plus de pour le faire toujours. Zone là bonne bonite là. Si vous n'avez bien des mes amis. Parce que tout sous-commissariat vide, son département, c'est pour continuer. Un pile le monde stressé, tout le monde qui sentit, il n'y pas capable de résoudre le problème de sécurité, là vider les lieux. Parce qu'il pays il y a plein de monde qui est capable. Et voilà la déclaration Rony Timothée qui est une responsable politique. organisation politique Vive Haïti, secrétaire général Vive Haïti, qui est bien au que les sanctions internationales, elle même prend compte diverses personnalités en Haïti. Bien aujourd'hui, elle lui-même poser des pour demander dire pour ça, internationales, elle n'est même pas jamais sanctionné. Pièce de monde à l'étranger pour trafic jusqu'à c'est à l'étranger Zam ou Soti, Biodigé lui-même, il regrette l'insécurité à craser la Tibonita contre intérêt. Population a souffert surtout dans la question de la En On écoute Biodigé. La communauté internationale, depuis quelques temps, a une logique, sanctionnée, haïtien qui en dans le pays. Il a prétendu que Kabaï et Bandio Zam pour créer une sécurité dans le pays. Question à poser. Zamsa yo, haïtien, a baillé avec Bandio. Qui côté des amis sorti? Est-ce que c'est jardin des paysans et aux sorti à sorti, l'étranger? La Kayo. Combien de la Cayo? Vous sanctionnez? Kap favoriser Zamadre de la pas Vous Ils Vous venez nous faire un copain l'autre de C'est ça fait nous dit? Sanction blanc? pas Tout autant blanc pour sanction? Gangue aux vinfiers criminels? Gangue aux vinfiers plus plus de véritable moun. Kap sont Gangue aux amis blancs sont cachés aux C'est chaque jour. Bon, me rappelle de l'eau dans la semaine dernière, à 1h du matin, j'y ai de trois amis dans le avril, j'y ai tant de pour les autorités pour les gens capables. de ai de pour c'est le grenier développement du pays d'Haïti. Je dire, département département qui est en pays, parce que gang empêche les paysans Gang empêcher gagner. On des canaux, les gens là longtemps, grand même cabrit, par exemple, dans gros Parce que les bloqué. Mais finalement, ce qui s'adapte. Et c'est pour raison ça. gouvernement demander avec toute force en pays. Anglier et parler au gain on nous toute nous chita ensemble pour l'ouest ça pour nous résoudre nos problèmes pays parce que pays va pas venir avec uh, notre ça uh, notre public ça uh, que bureau suivi à uh, corps et alors bureau suivi à corps SA 30 de août uh, 2021 métier d'eux à corps Montana notre public ça uh, on a gardé exactement ça au dit là dedans excusez la, on garde bureau à uh, 30 août là à corps Montana oui tchapoul uh, divers pep haïtien pour résistance la fef et fait face à calamité gouvernement de facto Ariana encore groupe l'ak gang a fait sibi au suivi à Montana fait opinion publique en général songé dans deux notes pour la presse qui était sorti na date qui était 29 décembre 2022 à 12 janvier 2023 l'été déjà dénoncé à corps gouvernement en place d'ancien à ak Zanmilio a te fait qu'on est montana pa gay rien ni sous base informelle ni sous base formelle ak démarche qui menaient na accord 21 décembre 2022 yorelé et consensus national pour une transition inclusive ak élection transparente bsa te profite occasion pour fixer position formelle montana pi es moun organisation pa mandat pour engager montana dans aucun accord si c'est pas instance qui l'a pour ça et qui clairement identifié dans l'accord de 2021. BSA, tu rappeler, rappelé, j'ai prévu dans le règlement pour mettre à commentaire en application. Youmoun ou soyons organisations qui sien l'autre accord engagé propre peut-être pas seulement. Après enquête pour fouiller et qu'on est Simon au organisation si la comète violation grave ça BSA notre tête l'autre instance Montanaio après disposition qui fixée dans cas. dans ça BSA a fait public à tout le monde et ça intéressé qu'on est après et concertation avec l'autre instance Montanaio li est dénoncé comme et posté mon organisation sa yo qui pat jambe nan a contre dansout lan qui servit ak non montana pou sien a converti 1er décembre lan nou on pile la fòm ta pran eh? yo wi yon pile hein fòm ta pran non parce que se non non aksiatè yo et puis organisation yo licité Lazar Jean Willy indigène Royal Jacqueline ok. Alors, OCDDH, OCDDIH. Mackinson Volsi, solution tête collée, STK. Jules Francisca, CFPNH. Étienne Deilus, STK. Pierre Rodol, commission Grossam. Mon -cœur, Harry, commission Grossam. Coman Omeus, commission Grossam. Pierre Meta, commission Grossam. Guirant Tarli, commission Grossam. Joseph Nathalie Villemé, Grossam, Lombard Karl Ismaël Pona, Grossam. Il toujours ça, c'est des monde que a dénoncé à toute un organisation que vous présentez, qui a engagé à Comontana. Jean Wisson, uh, Grossam, toujours. François Dieu Béni, et Ciel Grossam. Augustin les Grossam. Paul, Jonathan, Grossam, Jeanne, Barthelmy, Co, -jegre, BSA a pour informer public en Montana, pas gagné aucun regroupement qui est les groupes si à montana Grossam, tout ça, c'est, fait est, est man, grosam, tout ça, c'est manœuvre, imposteur à fait pour pas dormir d'ailleurs yon partage, pour ça pouvoir en place promettre. BSA prend acte, prend acte, Moun ak organisation sa yo qui a signé accord 21 décembre là met tete dessus d'ailleurs dans accord 30 août 2021 et dit pour mon sa là c'est des monde qui d'accord que met tete dessus d'ailleurs mon sa aussi accord 21 décembre là c'est pas yo qui t'ai signé accord 30 d'août là pour organisation yo BSA mandé monde qui t'ai signé accord 30 d'août là pour organisation sa yo contacter sans, at sans, sans attendre moi là sans attendre pour que monde qui désir porte tantôt encore de Montana pour que contacter on dit membres bureau suivi à Montana puisque pour ensemble de nos sites là c'est des monde qui pas engagé on dit à Montana non question encore 21 décembre 2022 que pouvoir a a réélargir si avec ou ensemble de l'autre acteur selon ça qui dit à travers no public ça je vous ai annoncé ça dans notre petit journal à nos la question, encore 21 décembre 2022, concernant la division, on a invité SIAT à 21 décembre. Nous y a un groupe acteur politique, mais c'est un pays, ça y est, la commission suivie. Consensus à cause de la comité de sa compagnie à cause ministre, la comité à de la comité de qui à de la à cause l'opinion publique. à de à ça qui dit à de la engagé. Plateforme citoyen engagement, membre groupe Concertation politique pour un compromis historique, dénoncer à toute force les manœuvres politiciennes fait Fafelu certains éléments de classe politique là, qui a des motivations pour qui visait tromper l'opinion publique nationale et internationale. Plateforme voulait souligner en lettre d'or commission, suivie à garantie. C'est une exigence une résolution. 23 décembre, concertation politique. Elle doit constituer, elle doit mettre sous pied la transparence à travers l'équipe, facilitation. Pour côté de la BGLADA, Observateur National, International, la Commission ça, c'est Cheval de Trois groupes qui gagnent trio ça. Docteur Emmanuel Ménard, maître Valérie Dutré-Jacques, ancien député à Belle-de-Collines. Plateforme d'envoyer, j'étais bien loin, toute tentative à, à tout le monde qui pensait troubler l'opinion publique à travers manœuvres déloyales et répréhensibles. Plateforme n'a lancé appel à, à, à et La vous, loin, avec vigilance et puis clairvoyance, ben, tout acteur, que ce soit acteur national ou bien international, pour éviter toute initiative secteur et qui est capable de faire gros conséquences sur la crise à pays. Pour la plateforme, c'est M. Valérie Dutré-Jacques qui peut signaler le lycée, secrétaire général Plateforme Citoyens Engagés.